Vous souffrez de douleurs articulaires et vous ne savez pas comment les gérer, vous aimeriez utiliser des produits naturels. Eh bien Jean Chaumet, qui est ici, qui est un spécialiste en kéfir de fruits, va nous montrer comment en quelques mois vous avez pu soulager, soulager. vos douleurs d'articulation. La recette est basée sur des grains de kéfir de fruits spéciaux, ce sont des grains de kéfir de fruits de souche ENA. Vous prenez 80 g de grains, 60 g de sucre en poudre, mm -hmm. une fixe H bio et deux rondelles de citron bio, tout ça pour un litre d'eau. Vous mettez tous les ingrédients dans un récipient, dans un, voilà, dans un bocal, fermé hermétiquement, et vous attendez que la fermentation se fasse pendant 24 heures, 48 heures, etc. Ensuite, au bout de ce temps-là, vous versez dans des bouteilles. attendre encore un peu si vous le souhaitez vous n'êtes pas obligé et vous le buvez et vous verrez j'espère que vous serez soulagé il y a des gens pour qui ça ne fonctionne pas malheureusement mais il y en a quand même dont moi pour qui ça fonctionne il faut être un peu patient quand même. il faut être patient et il faut faire des essais moi je mets 80 grammes avant j'en mettais moins vous pouvez essayer avec 40 ou 60 grammes ça soulage les douleurs mais ça ne soigne pas l'arthrose c'est à dire que si uh -huh. vous arrêtez d'en boire les douleurs reviendront D'accord. Et puis c'est important aussi de ne pas faire l'impasse sur la consultation médicale. Le kéfir de fruits n'est pas une boisson médicale, attention. Donc il faut évidemment consulter un médecin en cas de douleur articulaire. Tout à fait. Bon oui. bah vous savez tout. J'espère que ça vous servira comme Jean-Loup, que vous aurez les mêmes, les mêmes bienfaits grâce au kéfir de fruits ENA. Et si vous avez d'autres questions, si vous voulez faire part de votre expérience, vous pouvez très bien rejoindre les deux groupes. Enfin, un groupe si vous êtes en France et l'autre groupe si vous êtes en Belgique. Je laisse à Jean-Loup le privilège de rappeler le nom des groupes. Alors, il s'agit de Kéfir et Kombucha, Partagez Info, et Kéfir, Kombucha, etc., Belgique. Notez, notez. Sachez qu'il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent sur le groupe belge, mais qui viennent quand même sur l'autre groupe, d'ailleurs. D'accord. Bon, les Belges et les Français, de toute façon, s'entendent bien en général. Voilà. Vous pouvez aussi profiter de plein, plein, plein de fiches Explicative avec des photos à l'appui sur le site de Jean-Loup qui s'appelle 3kjune.com En tout cas, merci de nous avoir suivis, merci Jean-Loup pour la démonstration De rien, c'est un tous les plaisir. renseignements Et n'oubliez pas que ce sont les petits gestes qui font les grandes révolutions Salut Au revoir